Alors si je dis pas de bêtises, vous devriez voir hein, là comme ça à l'heure actuelle une petite tache noire ici. Et ceci signifie que mon appareil après euh, 5 ans de bons et loyaux services et peut-être 5 ou 600 vidéos avec... Bah enfin lâché. Ouais ça y est je vais devoir investir J'avoue j'ai souvent dit que j'allais acheter enfin du meilleur matos Une meilleure caméra, du meilleur son Des trucs comme ça Et Zach le crevard tu vois c'est un peu comme ton grand daron. Je suis un peu comme ton grand daron la folle Qui met un tutu pour aller danser au bal tu vois y a pas vraiment de rapport Mais moi tant que ça marche je continue à l'utiliser Ma mère c'est pareil À la maison de ma mère tu vois y il a une télé Elle met littéralement quand tu allumes Je sais pas si vous avez déjà vu ça Une minute trente à s'allumer Une minute 30 Puis moi quand je dis maman tu veux je t'en achète une nouvelle Tu veux je t'en achète une j'ai des sous, tu veux, je t'en achète. Non, t'inquiète, ça marche, ça marche et tout. Bon, du coup, pas réellement besoin de me demander d'où est-ce que je tiens ce trait de caractère. Bon, du coup, on va quand même faire la vidéo avec. Hein, vous doutez bien, vous allez vous en remettre. La petite tache noire, moi, elle est sur mon écran ici. Il y en a certains, elle est au fond de leur trou de balle. On leur en veut pas. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur IW4X et aujourd'hui, c'est un jour où je suis très content. Il est 11h du matin et j'ai mon vol pour la fabuleuse Corse à 15h30. 15h30, on va être dans les environs d'Ajaccio pendant une semaine. Ça fait du bien, je recorde une vidéo à l'avance en plus je sais que ça fait quelques jours que je vous avais pas fait une vidéo sur code, quelques semaines pardon ça compte en semaine même, depuis mon petit trip Black Ops 1. alors Warzone, alors là tu oublies quoi totalement hein. à Warzone mec je suis passé à autre chose, en plus c'est pas mal parce qu'en ce moment en stream j'ai fait que ça, je me la suis donné clavier souris, j'ai enfin un setup double PC propre tout ça, mais ça c'est une propagande que vous verrez plus tard, aujourd'hui j'ai décidé de retourner voir Allo Fréro, moi je pense que dans ma famille j'ai plein de frères indignes tu vois de frères et de cousins indignes que je connais pas forcément, comme disait Jamel Debous. De depuis que mes salaires sont parus dans la presse, bon, je retrouve de la famille un peu partout. Et IW4X, c'est concrètement un de mes cousins. C'est un de mes cousins, les mecs qui ont créé ça, c'est mes cousins, c'est les frères. Donc on va aller jouer sur IW4X, un peu d'ancien code, ça me fait plaisir. Et puis on va parler de tout et de rien, on va se moquer des gueux qui peuvent pas aller en vacances, on va... Quoi non ça va, je rigole je suis pas un enculé C'est parti Les gars j'avais carrément oublié que cette map existait hein. Là là je te jure j'ai voulu faire plaisir tu vois à la street Mais je me suis dit je vais pas aller dans les maps tu vois Que on revoit toujours dans les anciennes vidéos MW2 Les High Rise, terminales, les compagnie c'est bon c'est du fait et refait Moi je vais aller dans une map de OG Qu'on n'a pas revu depuis un long moment Et nous voilà sur Bailout C'est le nom anglais je sais plus c'était quoi le nom français de la map Mais ça c'était une belle map de merde quand même Alors je sais hein, forcément à chaque fois que tu critiques un truc Tu vas avoir les gens mais non, c'était pas si nul. Qui vont te dire, mais non, c'était pas si nul. Alors que, oui, oui, c'était si nul. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Alors, oh voilà, petit double kill, ils doivent pas être déçus, hein, c'est du hardcore. Oui, oui, oui, aïe aïe aïe, je veux pas crever. Je sais où il est. Bon, petite série de 3 c'était assez facile sur le coup, là. En fait, c'est juste qu'il y a un Pavlo au-dessus de notre tête et disons qu'un Pavlo hardcore, c'est un petit peu une arme de destruction massive. On va pas se le cacher. Attends, regarde, petit sabre tué quelqu'un là. Oh là là là là, mec Là, je me familiarise avec les génies de Warzone qui comment dans tous les coins, sauf que moi, je le fais sur un jeu vieux de 11 ans. Et ça, vois-tu Ça, vois-tu, mon ami C'est... Un peu mieux et on se retrouve avec un Ryan directement au début de vidéo Vous savez quand j'enregistre une vidéo code les frères, ça m'arrive Ah oui ça m'arrive, hein. j'ai quand même fait plus de 500 vidéos sur ma chaîne C'est un peu mon activité principale, ok encore un kill, c'est bien Ok, deux, oh il me reste un kill Un seul kill et j'ai euh, le mitrailleur lico un seul, just one, reviens frère Reviens, cousin. Non. Ah, je vous jure, je, je campe là, je m'en fous. Quand j'enregistre une vidéo code, je suis content quand le gameplay se passe bien et que, tu vois, ça démarre comme ça sur les chapeaux de roue, mon frère. Ça arrive à me faire rappeler que le Tour de France n'aura pas lieu tout de suite cette année. Ah, ça, c'est le plus grand problème de mes vacances. Moi, parmi mes vacances, le Tour de France, c'était une composante essentielle de celle-ci. J'adorais, tu vois, taper des siestes. Devant les différentes étapes et avoir un chopper gunner les amis. C'est parti, mitrailleur hélico en oh, hardcore. J'espère qu'ils vont pas me le down tout de suite. Faites pas les gamins, faites pas les gamins. Laissez kiffer un peu, laissez kiffer un peu. Ok, un kill, deux kills. 3 kills, 4 kills, 5 kills, et on enchaîne, 6 kills, et on enchaîne, 7 kills, et non, ouais, 7 kills, 7 kills, mon oh boy Bon, c'est bon, je peux arrêter de camper. Je suis en, je suis en. 18-0, 18-0, Eh hein 18-0 les amis, y'en a en 18-0 ici ou pas et, et qui, <rire> qui perd quand même <rire> Faut pas m'en vouloir, faut pas m'en vouloir. Je vous jure, dès que j'ai commencé à faire ma série, je me suis dit, je suis obligé, tu vois, d'essayer de faire plaisir, de faire attention. Bon, en tout cas, moi, je suis très content de retourner voir nos amis Moder hacker, tout ça de Modern Warfare 2, de IW4X. Ces grandes personnes nous ont réellement fait un jeu qui est absolument fantastique. Et je me demande jusqu'à quand il va encore marcher en réalité. Parce que t'imagines que 11 ans plus tard, il y a encore des gens sur ces jeux, mais au bout d'un moment, le pool de joueurs, il va arrêter de se renouveler. Là, concrètement, tout ceux qui jouent, c'est l'époque de nos grands frères. Sauf que l'époque de nos grands frères, la raison pour laquelle c'est le grand frère c'est que ses grands frères ils commencent aussi à avoir des gosses une famille et autre chose à faire que d'aller sur mode en fort de PC tu vois je vois mal les gens Fortnite de 15 ans ouais wow, on va vite Commencer à s'intéresser avec W4X et essayer de le télécharger donc bon là Bon cette fois on part sur du plus classique hein. Je vais pas non plus tu vois faire que de la map un peu bizarre Mais je pense que ça vous a dû vous faire plaisir de voir une map aussi chelou D'ailleurs regarde la vidéo elle est même pas terminée Tu sais ce que je vais te demander Je vais te demander de mettre un pouce bleu mon con mettez un pouce bleu Moi je veux faire des vues Je veux du référencement Et je veux des abonnés Abonnez-vous Abonnez-vous pour un des meilleurs youtubeurs que vous ayez jamais suivi Je le sais je le sais Si ça fait depuis des années que vous me regardez C'est parce que je suis un vidéaste Génial Je parle totalement en cool, je suis désolé. En fait, il y a des gens un peu partout, hein. là. en a un en haut. Oh, le petit double Attends, on s'allonge. Il y a une série de 5 qui va arriver là, dans un instant, vous allez voir. Hop là, série de 5, c'est parti. Série de 6, tout de suite, regarde. Série de 6, super. Allez, là, on se casse. Oh, oh, non. Là, ça Série de 7. Oh là là, la série de 7. Oh là là, la série de 7. Oh là là, la série de 7 Oh si on peut faire back to back, mitrailleur hélico, c'est énorme, je vais me cacher, parce que je suis une pétasse, hein, on va pas de... Hop, 6, on va foutre ça là, regarde, on va foutre ça le Predator j'ai 4 kills à faire entre moi, Harry et mon Predator Ok, allez, allez, on rate pas ça Let's go! Ok, on est à 2 kills. Il manque 2 kills pour le mitrailleur et prank 2 kills et j'ai un mitrailleur et prank les amis. On va essayer de se faire ça bah correctement, tout simplement. Je pense qu'il y a peut-être des gens dans le souterrain. Ok, plus qu'un kill. Plus qu'un kill. Hop, plus qu'un kill. On va, scoper, on va scoper. On va scoper. On va un peu moins camper cette fois, mais on va quand même scoper. Quand je regarde les spawns, je me dis qu'il y a quand même possibilité qu'ils arrivent de derrière moi. C'est quelque chose qui est assez largement possible, j'ai envie de vous dire. J'ai une connaissance des spawns parfaite, hein, je vous le dis. Ah, il y a de bonnes chances qu'ils soient derrière moi. On va aller derrière moi. On va aller regarder derrière. Let's go! Chopper gunner. Je suis mort juste derrière Chopper Gunner les amis Chopper uh, Gunner, vous êtes prêts Chopper Gunner, oui Vous êtes venu voir une vidéo de Chopper Gunner sur... Non, Airspace to Crowded, mais c'est pas vrai Et toi, uh, uh, t'as allé jeter une grenade hein, gamin vois. Ok, Il y en a un qui est là aussi. Regardez, là Non, y'a personne. Alors je comprends le principe de vouloir passer en dessous. Il Y'a pas mal de gens qui veulent passer en dessous, tu vois, qui aiment bien ça, mais... Au bout d'un moment, you have to be a man, tu vois. Et vous devez passer aussi au-dessus, devant Au bout d'un moment, faut que tu viennes, que tu me prennes les couilles, comme ça, tu vois, et que tu te... Que tu me prennes les couilles, ouais. <rire> Chopper, c'est bon, je peux Allez, c'est parti. Chopper Gunner, mes frères On est en 14-2, hein. je suis très très heureux, c'est réellement... Qu'est-ce qui s'est passé Allô Mais qu'est-ce qui s'est passé Non Chopper Gunner, mais non, mais fuck les hackers, fuck les modeurs, fuck votre jeu de merde Bon, en tout cas, moi, je suis très content de retourner voir nos amis modeurs, hackers... IW4X, c'est de la daube regardez, vous avez la preuve en vidéo, c'est trop trop nu, mais pourquoi est-ce que je les ai sucés Ça, c'est réellement la preuve d'une chose, il faut toujours réfléchir avant de mettre la bite de quelqu'un en bouche, gros Je suis là, je les ai sucés, leur jeu est fantastique, machin, ma bite, alors qu'au final, regardez Ils me font bugger mes champer gunners Vas-y, on va aller jouer au sniper. On va aller jouer au sniper pour se détendre, parce que là, je suis pas très content, je vous cache pas. Hop là Allez, un petit kill Ah par contre... Y'a pas de flash qui... Pas de flash qui traîne, hein me cassez pas la tête hein. Un peu suspicieux l'ami là hein. Non, non, non, non, mais c'est un cheater Non, c'est pas un cheater Wouhou Wouhou, deux kills. Allez. Ce kill, c'est le début de quelque chose, là. Bon on va aller se la donner au sniper ailleurs Demain je vais chez le dentiste pour un long rendez-vous Un long rendez-vous monsieur Quand tu vas chez le dentiste et qu'il a prévu un long rendez-vous Tu sais très bien que tu vas te faire agarre la bouche mon gars Tu sais que tu vas prendre cher quoi qu'il se passe hein. ah, Quand je suis allé chez lui qui m'a dit Cette dent là a dévitalisé ça une carie Ça une carie, ça une carie, ça une carie Mais c'est normal à votre âge oui. Ouais ouais j'avoue Je dois mettre une couronne puis après il m'a dit Écoute mec t'as le choix entre celle remboursée par la sécu en acier Bon oh, t'as un peu l'air du Capitaine Haddock Ou de Mr. You mais au moins c'est remboursé Ou alors t'en as une qui est un peu plus chère Un peu moins pris en charge mais t'es beau gosse À ce moment-là, je me suis transformé en Zach le père Noël, et j'ai permis à ce dentiste d'encore se faire de l'argent dans les poches. Alors oui, cette map n'est pas censée être dans ce jeu, ou quoi que je sais plus si c'est cette map qui n'est pas censée être dans ce jeu, ou cette arme. Alors cette arme, je sais qu'elle n'est pas dans Modern Warfare 2, c'est ce qui fait la force de iw 4 x le fait d'avoir des choses un peu exclusives comme ça, rajoutées par euh, des moders et tout ça, tu vois. J'aime bien aller leur faire un petit tour aux moders, hackers et différents cheaters que tu peux trouver sur ces serveurs. Il n'y a pas beaucoup de cheaters, je dois avouer. Mais t'es sûr de trouver de quoi t'amuser et de quoi faire du beau jeu qui est pas toujours homologué par la convention de Genève mais qui fait plaisir à la street comme par exemple, mais dégage Laisse-moi passer Ah Ah Ah Les saloperies Oh mon dieu Regardez-moi cette horreur putain mais sérieux vous savez pourquoi je joue avec les G18 Akimbo Tout simplement parce que j'ai lancé une game et je suis tombé dessus. C'est là que. Oh merde, il se fait pas rare. C'est là que je me suis rappelé à quel point c'était cheater ces merdes. Donc du coup, tu vois, je fais un petit mix avec le sniper. Comme ça, ça passe bien. Tu vois, je me fais pas insulter. On veut pas ma peau, tu vois. Oh là là, non. Il va revenir, il va revenir, il va revenir, il va revenir, il va revenir, il va revenir. revenir. Wouhou mon ami Ariel, voilà, tu vois, je t'ai fait un peu de sniper. Et comme ça, je peux enchaîner. Oh, correct par carton il m'a dérangé mon ami, en oh, plus j'ai fait un double kill, c'est dommage j'aurais pu faire encore mieux Et bah ben voilà, ça me fait plaisir de vous faire un peu d'ancien code. Bon après ça, en ce moment je fais un peu que ça en termes de code. Donc euh, de Black Ops à MW2 c'est vraiment le Zach. Hein. La prochaine fois je vais venir te faire une vidéo en pantalon pas de def, faudra pas faire le mec choqué Parce que bon, moi, je j'étais prévenu que je suis un OG, voilà ça. Imagine quand même que le harrier détruisait le Pablo et ça c'est quand même quelque chose de fort fort appréciable voilà C'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu Je vous souhaite des bonnes vacances, sincèrement Vous m'aviez manqué, je suis content de vous avoir retrouvé Dans cette vidéo, bon si vous avez quoi que ce soit à dire en commentaire de gentil, de pas gentil Je les lirai au bord de la plage En direct d'Ajaccio Pour ma part c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine Ainsi que ce dimanche pour une nouvelle histoire. normalement hein, je vais voir pour essayer D'avoir quelqu'un qui peut venir me filmer à Ajaccio Et je vous dis à la semaine prochaine les frères, bisous